Alors donc du coup moi c'est Axel Varro donc je suis coach en réussite amoureuse j'accompagne les célibataires et les couples dans leur épanouissement amoureux donc ça va être apprendre à se connaître voir finalement quels sont les besoins dans la relation et puis une fois la relation établie aller plus loin voir tout ce qui est effectivement amélioration autant sur communication relation sexualité Ce qui m'a plu, c'est le fait qu'on ait différents coachs qui aient un peu chacun leur spécialité. Et puis, bah, ça permet, moi, je pense que le coach, il faut qu'il y ait un... Qui a un relationnel avec lui, et du coup, bah, s'il n'y a qu'un seul coach, potentiellement, si ça se passe mal tout de suite, euh, voilà, si le feeling n'est pas là pour moi. Euh, donc là, l'intérêt d'en avoir plusieurs, c'est que, bah, oui, il y en a certains où il y avait moins de feeling, bah, du coup, il euh, y en a euh, plein d'autres euh, avec qui discuter, euh, donc ça, j'ai bien aimé. Le fait d'avoir un, un suivi avec un coach, euh, ce qui permet voilà, même d'avoir le suivi. En fait, euh, tous les coachs sont au courant, en gros, de ce qui s'est passé, donc d'éviter de, de trop piétiner ou de redire euh, la même chose. Et puis euh, bah, les vidéos qu'on regarde à notre rythme, ce qui fait que voilà il y a je fais à mon rythme et d'un autre côté il y a un suivi euh, toutes les semaines euh, pour avancer. Je pense que c'est plus euh, un résultat interne dans le sens où euh, je pense que je n'aurais pas, par exemple, contacté autant de personnes s'il n'y avait pas eu euh, derrière euh, « bah voilà, cette semaine, il faut que tu en contactes tant et puis allez, vas-y euh, ». Euh, donc ouais c'est vraiment une motivation et puis le fait de voir d'autres coachs qui eux aussi rencontrent des difficultés, pas forcément les mêmes, mais du coup bah, on se dit ah, « ok, d'accord, je, je note et puis bah, quand je serai confrontée à celle-là, je garde les réponses qui ont été données ». Donc voilà, tout ce qui est coaching de groupe, je trouve que la force du groupe est hyper importante. Euh, mais ouais, je pense que c'est vraiment une mentalité et puis euh, enfin, ouais, un mindset, voilà. Et, euh, et ouais, le fait de se dire, euh, finalement, je suis un peu euh, redevable à des gens. Donc euh, quand j'arrive, je vais pas dire, bah, bah, j'ai rien fait cette semaine, je suis restée assise sur mon canapé et euh, j'ai pas avancé du tout. Euh, voilà, moi, ça m'est arrivé des fois, euh, bah, juste avant les rendez-vous, de me dire, alors j'en suis où OK, donc là, dans les deux jours avant, il faut vraiment que j'avance, euh, voilà. Alors euh, oui, je le recommanderais parce que euh, je trouve que l'équipe qui est derrière Mission Passion euh, est motivante, euh, extrêmement bienveillante et puis beaucoup dans l'optimisme. Et euh, je trouve qu'on est à la limite en fait entre euh, un coaching, j'ai envie de dire, trop bienveillant et euh, le coaching très performance à l'américaine. Il faut y aller et si tu n'y arrives pas, t'es qu'une merde. Euh, donc voilà, je trouve qu'on est juste, euh, juste à la limite de ça et du coup, euh, je trouve que ça peut convenir à beaucoup de types de coachs différents. Donc ouais, je recommanderais.